Virement instantané, nouvel outil de travail pour les pros Saviez-vous qu'aujourd'hui, près d'un virement sur dix effectué en France est un virement instantané Disponible depuis 2018 au niveau européen, ce service gagne du terrain sur les virements classiques. Alors, quels sont ses avantages Et dans quel cas ce moyen de paiement est-il possible Je suis Olivia, responsable du marché des professionnels chez Société Générale. Et je vais maintenant répondre à vos questions sur les virements CEPA instantanés pour les professionnels. Qu'est-ce qu'un virement instantané Un virement instantané est un transfert d'argent en euros qui s'effectue généralement en moins de 10 secondes. Il permet une mise à disposition des fonds instantanés pour le bénéficiaire. Ceci, bien sûr, sous réserve que la banque accepte la réception des virements instantanés. Il est mis à disposition des professionnels pour faire des virements à effet immédiat dans la zone CEPA, l'espace unique de paiement en euros. Les virements sont possibles vers les fournisseurs, l'administration ou bien pour rémunérer les employés. Quels sont les avantages d'un virement instantané Les avantages principaux de ce service sont l'immédiateté et la disponibilité. Le virement instantané est un service non-stop. Il peut s'effectuer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Quel est le montant maximum pour les virements instantanés Le montant maximum peut varier selon les banques. Il dépend aussi de l'autorisation journalière de virement dont vous bénéficiez sur votre compte professionnel. Chez Société Générale, le plafond du virement instantané est fixé à 15 000 euros maximum par opération. Bien entendu, dans la limite de votre plafond de virement autorisé et du solde disponible sur votre compte professionnel. Comment effectuer un virement instantané Chez Société Générale, le virement instantané peut se faire en ligne. Et ce, à partir de votre espace client Net ou sur votre appli Pro. À quelle occasion peut-on utiliser le virement instantané Quelques exemples. Avec un fournisseur, le virement instantané vous permet de payer un compte immédiat et de réduire un délai de livraison. Avec vos employés, le virement instantané peut s'avérer pratique pour le paiement des salaires, des indemnités ou le remboursement des notes de frais. En somme, le virement instantané vous donne une plus grande maîtrise sur vos délais de paiement. C'est un atout dans vos relations commerciales. Peut-on annuler un virement instantané Non. Une fois l'ordre passé, il est impossible de revenir en arrière pour l'annuler ou le modifier. L'effet immédiat du virement instantané lui confère un aspect irrévocable. Y a-t-il des frais pour celui qui donne l'ordre de virement instantané ou pour le bénéficiaire Les frais appliqués sur les virements instantanés sont variables selon les banques. Chez Société Générale, un coût de 80 centimes d'euros par transaction s'applique pour l'émetteur uniquement. Donc un client Société Générale bénéficiaire d'un virement instantané reçoit l'intégralité du montant transféré sans frais. Qui peut faire un virement instantané le virement instantané est mis à la disposition des clients professionnels Société Générale, titulaires d'un compte professionnel en euros en France ou à Monaco, détenteurs d'un contrat de banque à distance Progénience Net. Le service de virement instantané étant optionnel, sa disponibilité reste soumise à l'acceptation de la banque. Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir les idées plus claires sur l'utilisation du virement CEPA instantané pour les professionnels. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions.